Bonjour et bienvenue à la question métier à CRFRH 88.1. Je m'appelle Daniel Boucher et mon invité nous revient, Régent Obatsawin. Bonjour Régent. Bonjour Daniel, comment ça va? Ça va très bien. Le temps pas, pas trop loin, on, il me donne pas mal plus de neige, je finis la saison. <rire> oh, oui, oui, oui, oui. Mais <rire> ben, laissez commencer, puis euh, prends un départ sur ton sujet, puis euh, on va continuer avec ça. Ok, ça marche. Okay. Bonjour, chers auditeurs, auditrices. Euh, je suis de retour avec vous pour vous conter une autre, euh, une autre page de l'histoire de ma communauté, la vie en, dans une communauté et aussi avec des faits historiques. Donc, comme vous le savez, Odanak est situé à environ à 100 km de Montréal, sur la rive-sud du Saint-Laurent, euh, fondée en 1700. les Zabinaki, il euh, y en a partout. Si je prends le terme, euh, on a, je ne sais pas combien de centaines près de Sudbury, à Sudbury même, euh, la région d'Ottawa, etc., etc. Donc, euh, je fais partie d'une grosse famille qui a été impliquée dans la politique, euh, dans la culture. Euh, une cinéaste du nom d'Alanis Sawin à, à l'Office national du film, Kim euh, Obamsawin dans le même domaine. Euh, notre première. Euh, juge de la Cour supérieure, euh, Michel Obamsawin, qui est de Sharpbury, euh, Mimi Obamsawin, qui fait de la musique dans la région de Sudbury. Donc, on est pas mal gâtés. Euh, ce qui m'amène à vous parler de... Bien, souvent, le monde se demande qu'est-ce que c'est de... Comment, tu sais, comment comment on vit dans une réserve? Parce que dans le fond, tu sais, dans une réserve, il faut s'entendre, c'est tu sais, comme n'importe quelle autre petite place. La seule différence, c'est que euh, politiquement parlant, ben, on dépend de la, du gouvernement fédéral. Mais en, dans, dans l'ensemble, c'est relativement pareil comme partout ailleurs. Donc, euh, moi, je suis né ici. Euh, je vais vous parler d'une période qui était vraiment spéciale parce que euh, moi, j'ai grandi, ma, la maison de mes parents est au centre du village, donc à proximité, en face de l'église et de l'ancienne Académie Saint-Joseph, qui est devenue le musée du aujourd'hui. Donc, l'ambiance à cette époque-là, si on compare avec aujourd'hui, je n'aurais jamais pensé dire ça aujourd'hui, mais souvent nos parents nous parlent de « Ah, oh, il y a 50 ans, c'est à de même. Ah, oh, il y a 30 ans, c'est à de même. » Puis on trouvait ça drôle parce qu'on disait « Voyons, il y a 50 ans, ça n'a pas d'allure. » Mais là, on est rendu à 50 ans plus tard. puis C'est vrai que ce n'est pas pareil. <rire> puis je m'aperçois que les valeurs ont changé, c'est plus, plus individuel. Euh, naturellement, la, la, la, la technologie a remporté beaucoup de choses, euh, malgré qu'aujourd'hui, euh, grâce à ça, aujourd'hui, on peut se parler, on peut se voir là, dans, dans le système informatique. Donc, euh, moi, je fais partie d'une famille. On, était, on est trois enfants. Je suis le deuxième euh, plus jeune. Euh, ma sœur, elle, est présentement, elle, est, euh, ben, elle a fait ses études à Nicolet, prim c'est-à-dire primaire à Saint-François-du-Lac, et par la suite à Nicolet chez les soeurs de l'Assomption. Euh, moi et mon frère Claude, ben, on a fait nos études à, à Pierreville parce que l'Académie Saint-Joseph, euh, qui, est, qui est à Odanac, a fermé ses portes en 1960. Donc, euh, on a manqué ça là, de très peu pour être capable. On aurait eu la chance d'aller à l'école locale si ça allait ouvert. Donc, ça l'a fermé pour euh, des raisons de danger de glissement de terrain. En tout cas, c'est une longue histoire. Donc, euh, mes parents, ma mère, avait un commerce de, de coiffeuse. Mon père était peint en bâtiment. Donc, mon grand-père Joe, le père de mon père, était barbier et son épouse était femme au foyer, mais a travaillé aussi dans le parc des Laurentides. Donc, on voit qu'il y a eu beaucoup de mouvements au sein de la famille même parce que mon père a travaillé partout euh, dans, dans son domaine. Mon grand-père étant barbillé, ben euh, il ne pouvait pas avoir une barbershop à une place. Donc, il a travaillé à saint angèle à Trois-Rivières, à Sorel. Euh, non, mais il a travaillé même au Michigan. Il a travaillé à Albany dans l'État de New York. Il est allé, est allé à Ottawa même. Il coupait les cheveux à, au Parlement. Euh, aux députés dans le temps. Là, on parle de... Comme mon grand-père, est mort à 82 ans en 76. Donc, euh, dans les années 40-50, 40, là, 40 50, euh, il coupait les choux aux députés à Ottawa. Donc, euh, quand on parle de, de, de mode de vie nomade nom, nomadique, là, euh, je pense que ça n'a pas changé bien. Ben, la seule différence, c'est que tu pars avec euh, ton rasoir, ta mouche à raser, ton plumeau, puis tu t'en vas travailler dans une barbershop, tu sais, au lieu de partir avec ton fusil, tes raquettes, ta hache, tu sais, ta tente pour aller vivre dans le bois. Donc, euh, c'est des valeurs qui ont toujours été euh, transmises dans la famille. Puis aujourd'hui, euh, je trouve ça difficile. Puis pourquoi je trouve ça difficile? C'est. Euh, Comment est-ce que les jeunes vivent ça aujourd'hui? Ça, ça s'adresse à que ce soit des jeunes de ta région, de Southbury, ici, avec le monde technologique et tout. Je ne sais pas si... Est-ce que les jeunes se sentent aussi concernés comme nous autres? Toi et moi, quand on est jeune, tu sais, quand on, nos parents nous contaient des histoires, nos grands-parents. Euh, premièrement, est-ce que les parents d'aujourd'hui ont le temps de parler avec leurs enfants de ce temps-là? ou bien la vie est tellement rapide qu'on n'a pas le temps de parler de ça. Donc, pour moi, ça a été, euh, c'est ça qui a fait du pourquoi qui je suis aujourd'hui par rapport à des valeurs qui m'ont été transmises. Euh, non seulement des valeurs euh, humaines, mais des valeurs sociales, des valeurs même économiques, culturelles, euh, religieuses aussi, parce que euh, mes parents euh, sont, sont catholiques, je, je suis né et baptisé catholique. Donc, il y a des valeurs qui étaient... Euh, on avait la chance d'avoir un prêtre catholique qui était d'origine irlandaise, Rémi Dolin. Puis, ça n'aurait pas été de lui. Bien, euh, aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on a encore notre culture, Daniel. Mm. Euh, C'est important à, à, à, le, à le mentionner parce que euh, tout allait tellement vite. Euh, vivre dans une communauté... Euh, tu es constamment, euh, comment je pourrais dire ça, sur tes gardes parce qu'il y a des faux préjugés, des préjugés. On parle des années 65, 70. Euh, puis mon père, même au travail, tu sais, il, il appliquait sur des jobs, puis le monde dit Ah, oh, tu un sauveur, nous on ne veut pas t'engager. Puis c'est pourquoi tu sais, C'est comme. Surtout, quand, quand on, prend, on, on fait une mise en situation, tu sais, tes ancêtres vivent, nos ancêtres mutuelles, c'est avec les, les... ceux qui parlent en France et ceux qui parlent en Inde, ceux qui ne sont pas à BNQ, ceux qui ne sont pas autochtones. Tu sais, ça fait 400 ans qu'on vit ensemble. Puis, il y a encore des rumeurs, puis encore des oui Bien là, engages, tu ne veux pas engager un sauvage. Pourquoi tu ne veux pas engager un sauvage? C'est quoi le problème? Tu sais? Donc, mon père a eu à passer à travers cette, cette étape-là qui était très difficile. Puis... Euh, mais par contre, de l'autre côté, c'était, il y avait des stéréotypes. Tu sais, on en voit encore aujourd'hui, puis on voit que ça fait les manchettes. Tu sais. Les stéréotypes autochtones, puis c'était pas ci, puis c'était pas ça. La question du, du, la, du euh, comment je produis ça, du blood quantum, puis des ancêtres. Puis, ben, mon père, lui, c'est parce qu'il était dans, dans les ouïdiers normales de, de, de, de la société. « Ah, «Oh, tu es un Indien, tu dois grimper, hein? » Les Indiens sont bons dans la hauteur. <rire> ouais. Moi, je ne vois pas de la vente dans la hauteur. <rire> Tain, je te dis. <rire> je dis, mon toit, il y a à peu près comme 20, ça coûte, ça près 24 pieds pour monter sur le toit, puis ça prend toute mon chance. Donc, ce n'est <rire> pas héréditaire. Puis, ouais, ouais. c'est surtout pas parce que c'est autochtone que c'est euh, que, que naturel. Euh, donc, mon père, parce qu'il grimpait, il n'avait pas peur des hauteurs, ben il, il, a, il a réussi à décrocher des contrats pour aller peinturer les tours d'Ido-Québec, puis les réservoirs dans la région de Verchères, Contrecoeur, aux, aux alentours de Montréal. Puis, il allait là avec un de ses copains d'enfance, qui, dans le fond, qui était parent avec, parce que leur grand-mère, c'était les deux sœurs, c'était Adrien Panady. Puis, Adrien, Gustave Panady, euh, tu c'est du monde qui ont travaillé, qui était peinte en bâtiment aussi. Et puis qui ont euh, certains d'entre eux, ben, ils ont fait, ils ont travaillé comme guide. Donc, on voit que les valeurs, dans le fond, on sort comme d'une période euh, ombrageuse plus noire des années euh, 30 à aller jusqu'à 60. Tu sais, le monde avait des idées bien arrêtées. Puis des communautés, ben c'est encore le concept. De, ah ben, tout es ah, es est indien, tout est un c'est, tu sais, c'est. Mais, mais à Odanak, l'ouverture d'esprit a toujours été là parce que la majorité du monde était mariée avec euh, du monde d'autres ethnies. Euh, je regardais des noms de famille, justement. Là. Tu sais, à Odanak, on a les Sawin, les Wahanolet, qui est devenu Wawanolet, mais à l'origine, c'était Wahanolet. Euh, tu as les M. qui sont devenus les Sadokus ou M. Sadokus. Les Anis, les Gil. Euh, les Lagraves, euh, on a même on a des Siouis, du monde de Wendake qui ont marié du monde de Danak, de, des femmes de Danak. Euh, dans le fond, on, on a plein de, de familles les Watsos, les Mastas, les Hoff, euh, on avait des Pauls, des. Euh, en tout cas, on a. Dans, dans le fond, quasiment chaque nation, chaque famille appartenait à une différente nation. Donc, quand j'étais petit, ben je m'amusais à les visiter parce que quand c'était l'été, ben euh, je partais, puis euh, comme je parle, quand j'avais peut-être, quoi, 10 ans, 12 ans, euh, je partais, en à la, à la fin de compte, à l'aventure, puis là, je allais visiter les aînés. Puis les aînés, soit qu'ils étaient assis dehors ou que je rentrais dans la maison, puis c'était pas même qu'ils te connaissaient. Tu sais, nos parents, ils ne s'inquiétaient pas parce que tu en voir visiter dans, dans la communauté. Et moi, j'ai toujours aimé rencontrer les aînés parce que euh, souvent, ils comptaient des histoires euh, où bien, il y avait des artisans du monde de la sculpture, de la vannerie, des paniers en frêne et en fin d'odeur. Donc, euh, j'aimais les observer, travailler. Et puis, je me soyais dans le salon, une anecdote. Euh, je pense que je ne sais pas, je ai déjà parlé, fil de Panazie. sa maison n'était pas loin justement de, de billets avec l'ancienne Académie Saint-Joseph. Et puis, qui n'était pas loin du cimetière, c'est drôle, parce qu'il y a bien des anecdotes par rapport à ça aussi, que je, je vais vous rapporter un peu plus tard. Euh, je rentrais par la porte de côté, puis la porte, sa maison était toujours ouverte. Puis la majorité, des les, les, toutes les aînés, la, la porte était ouverte. C'était jamais, c'est jamais barré. Parce que, tu ne craignais pas que quelqu'un vienne te voler. Puis, euh, tu sais, le monde était. Il y avait une ouverture d'esprit. Puis, en fin de compte, tout le monde faisait la, vivait de la même misère, après son, son exagère. Dans le fond, tu sais, ça faisait que tout le monde se supporte. Donc, j'allais chez ta fille puis, euh, je puis je me soignais, puis je regardais travailler. Puis, c'était assez spécial parce que dans l'arrière-maison, comme quasiment comme on appelle aujourd'hui la, euh, la maison d'été, parce qu'il y a deux parties euh, comme les anciennes maisons. Puis, j'allais m'asseoir dans le coin, près de la fenêtre, puis Théophile était assis dans le centre, pas loin du poêle, puis il était assis sur une chaise droite en fond de freine ou tu babiche, sais, comme on a tout connu là, à un moment donné, soit nos parents, nos grands-parents. Donc, euh, je me soignais là, puis là, je ne parlais pas. Je tu n'étais sais, pas le genre à dire, hey, « Hé, Daniel, qu'est-ce que tu fais là? »« Hé, hey, Théophile, qu'est-ce que tu fais là? » Je n'ai pas été élevé de même. Tu ne sais, déranges pas. Puis, s'ils disent qu'ils ne veulent pas te voir, ben tu t'en vas, c'est tout. Tu sais, mais jamais qu'ils nous ont envoyés. Tu sais. Donc, j'allais m'asseoir, puis là, je leur regardais travailler. Puis, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils travaillaient avec un, ce qu'on appelle un couteau croche. C'est que c'était un, un couteau ordinaire que... Puis, les meilleurs couteaux pour fabriquer ces couteaux croches là c'était les Sheffield. Donc, nos auditeurs, nos auditrices qui ont des vieux couteaux Sheffield, l'acier, c'était fait en Angleterre. Puis, c'est un couteau que c'est une lame qui va garder son tranchant. Donc, fait, il m'avait expliqué justement comment fabriquer ça. Tu vois, tu peux le faire avec une lime, mais la lime, il faut que tu la chauffes avant, comme la lame. Puis là, tu peux la travailler avec une autre lime pour la mincer et donner un coupant. Puis, tu la chauffes encore à blanc, puis là, tu as ta sauce dans l'huile pour la tremper. Donc, avec, il faisait la même chose avec des couteaux, des couteaux chef c'est que ça faisait, au lieu d'avoir une, une lame de couteau qui était rigide, qui ne pliait pas du tout, qui ne poussait pas la forme du bois, tandis que la, la, la lame cheffire, c'était une lame qui, était, qui pliait facilement. Donc, tu étais capable d'aller chercher plus de détails, puis c'est moins pesant. Absolument. Donc, je voyais ta fille qui travaillait avec son couteau croche, comme on dit, puis sur, il travaillait de l'érable, puis il était en train, il fabriquait toutes sortes de choses. Il fabriquait des petits canaux en, en écorce de boulot. Euh, il faisait des montants avec le couteau croche, mais il faisait des montants qui faisaient la structure du petit canot. Puis aussi, il faisait des arcs. Donc, euh, moi, ça faisait mon affaire de voir comment c'était fabriqué, parce que euh, mon père me l'avait expliqué. Il dit, pour faire un petit arc, pour faire un arc, point. Ben, tu choisis une plaine euh, le plus droit possible quand tu vas en forêt. Puis, tu vas enlever un petit peu d'écorce en bas, puis tu tires l'écorce vers le haut. Puis, si ton écorce en va bien droite, ben quand, vous, quand tu vas le fendre, ça va fendre bien droite. Puis, effectivement, c'est ça qui est Mais, je te dis que pas assez, je ne veux pas dire que je vais pas essayer avec d'autres. Hein. On teste tout le temps quand on est jeune pour savoir si c'est effectivement. Puis, des fois, je tirais l'écorce, puis l'écorce, ça faisait le tour. <rire> puis, je venais pour le fendre, puis là, ben, c'était tout croche. <rire> c'était de En fait, quand tu as des vieux trucs pour être capable de déterminer si ton arbre, si ton, ton morceau de bois va être droit. Donc, je le fendais en quatre, puis tu le laisses sécher pendant à peu près une semaine. Pour, pour, pour, pas, pas trop proche du point à bois, mais dans le haut à chaleur. Puis, après ça, bien, tu ton tu fais la forme de ton arc, puis quand tu arrives à, à, la, à, la, à la forme que tu désires, bien, tu le trempes dans l'eau bouillante, puis après ça, tu fais une forme, tu fais la forme de l'arc sur un plaqué avec des clous, puis là, tu rentres, en fin de compte tu insères ton arc là-dedans pour y donner une forme, si tu veux avoir une, un arc plus gros. Donc, tu laisses sécher ça pendant à peu près une semaine, deux semaines, puis après ça, tu as un arc. Donc, euh, mais Théophile, lui, ce qui, pour cet exemple-là, il m'a fait, fait un petit acte à peu près de deux pieds de long. Puis, euh, il attachait ça avec la grosse ficelle, de la ficelle de, de, de, chez les, les magasins généraux, de boucher. Puis. puis, il faisait des flèches. Pour, la flèche, elle ne faisait pas pointue parce qu'il disait « C'est dangereux parce que si tu, si tu tiens quelqu'un, tu peux le blesser tu sais, si, tu, si tu vises quelqu'un. » Donc, il faisait le bout carré. C'est sûr que si tu... Si tu recevais à la flèche d'un visage, ça faisait mal pareil. Là. En tout cas, ils faisaient un petit acte de même, puis souvent, ils teignaient les bouts vert bleu pour les différencier. Mais je te dis, Daniel, un petit tac de même, là, tu tirais en haut, là, dans un désert, puis la flèche ne te voyais plus. Là. Ça veut dire qu'ils ne sont pas assez maîtres dans l'art de fabriquer un petit tac que si j'aurais continué à pratiquer, bien, J'arrêtais un chasseur hors pair parce que tu n'as pas besoin de mire, là, tu tires à l'instinct. Donc, c'était une chose qui était toujours euh, valorisante, puis j'aime en parler. Pourquoi? Parce que ça me remémore tu sais, ces moments-là. Puis, dans la maison, bien, ça sentait le, le, le bois d'érable, de, de, ça sentait le frein, ça sentait le foin d'odeur. Euh, puis, l'autre chose, bien, naturellement, bien, ça sentait le tabac parce que dans ce temps-là, ça fumait du tabac, du, du tabac zigzag. Là. Tu sais, ça sentait à Boucan pas mal dans la, dans, dans la maison, à part que du poêle à bois Puis, tu sais, il était bien habillé, c'était une personne bien ordinaire. Tu sais, C'est-à-dire bien ordinaire. Il s'habillait bien ordinaire, mais c'était un, un homme or, qui était vraiment fantastique comme son, son garçon Adrien. Parce que tout ce qu'il connaissait, Daniel, là, tu pouvais poser des questions sur toutes sortes d'affaires, que ce soit les herbages, que ce soit comment construire un canot, comment tailler une rame, faire un arc. Euh, il, avait fait, il a tout fait ça toute sa vie. Mais c'est une personne qui a été dans le parc de la, dans le parc de la Mauricie, qui était guide là-bas pendant des années et des années. Donc, euh, Toffield, c'est un personnage, je l'ai visité. Puis, des fois, j'allais chez mon grand-père Joe, naturellement. Bien, il était un peu plus haut, près de la, de la voie ferrée, le chemin de fer. Parce qu'à Oudanac, comme dans toutes les réserves indiennes, il y a un chemin de fer qui coupe la communauté en deux. Ça, c'est primordial. Là. Puis, ce qui est plat, c'est que les tracts de chemin de fer passent dans ta communauté. Mais le, le tronçon, il n'est plus à, à ta communauté. Ça appartient au CNR. Bon, nous autres, en l'occurrence, dans le temps, c'était le Québec Southern Railway. Après ça, c'est devenu Canadien National. Puis euh, aujourd'hui, bon, on s'aperçoit que cette belle voie ferrée-là, bien, euh, tu sais, quand tu es petit, tu te promènes là-dessus, tu te dis Je ne sais pas si le train s'en vient. Puis ça arrivait qu'il y avait du train peut-être moins achalandé que les grosses villes. Mais il y en avait pareil. Puis. Euh, vous raconter une anecdote. Comme je vous dis, c'était avec la même période, quoi, de, à l'âge de 10-12 ans. Tu sais, on essaye toutes sortes d'affaires. On dit ah, on, va, on va écouter, là, on va regarder le train quand il passe, puis on va savoir à quelle vitesse qu il va, puis avant il y qui arrive, la tête ronde parce que c'est pesant quand ça s'en est. Mais la fin que c'est qu'à un moment donné, nous autres, on traversait de l'autre côté de la rivière parce que le, le, le pont des chars, tu sais, parce que tu as le pont des voitures, ou est les automobiles, puis tu as le pont des chars. Quand on dit quelqu'un, ouais, ça ne vaut pas les gros chars, ça veut dire que ça ne vaut pas grand-chose. <rire> donc, euh, imagine-toi donc, on s'asseyait, on, on, on, on remarque à peu près quand le train est arrivé de Montréal, tu sais, ça reste. Mais Des fois, Michel, euh, Daniel, euh, je peux t'avouer que j'ai pris une coupe de chance, une coupe de fois, puis je regrettais en maudit parce que le pont est à peu près. Moi, oh, je ne sais pas, un moment, je pourrais dire ça. Peut-être 1000 pieds de long, peut-être 700-800 pieds de long, je ne sais pas combien. Là, tu dis, ah, oh, j'ai le temps de traverser de l'autre bord. Mais c'est arrivé une fois que je j'étais rendu à moitié, puis là, j'ai entendu le train crier à Saint-François. Il est en dehors du village, mais à la vitesse qu'il s'en venait. Puis courir, ça à voie ferrée là, il faut que tu sautes sur chaque beam là, tu ne peux pas, tu ne cours pas comme à terre. Mm -hmm. Donc, euh, je vais arriver le train. Puis là, le train est embarqué sur le pont. Mais là, il criait au mot, lui, en voulant dire « Tasse-toi, c'est dangereux. » Puis, j'ai été obligé d'aller m'asseoir sur le... Il y avait des places qui mettaient des barils pour l'eau sur le... <rire> à côté sur le pont. Puis, il y a une plateforme. Puis, j'ai été me placer là quand le train a passé. Je ne sais pas si tu sais, mais j'ai eu peur. En hein, roi, de verre. Il n'y a pas de danger que le, le pont tombe. <rire> mais moi, quand j'ai vu le... quest ce qui se passe quand le pont... Tu vois, sais, c'est toutes des anecdotes de même que... Euh... Le monde souvent vont dit ben non, ça ne se peut pas, ben, ben, tu vas l'essayer à 10, 10 ans, 12 ans, 10 ans, 8 ans, tiens, on, on essaye des affaires. Puis l'autre chose que j'aimais bien faire, puis je sais pas, tu as peut-être eu la même expérience que moi, c'est d'aller mettre des scènes sans trac Si tu étais à proximité <rire> de la traque, il fallait mettre des scènes sans trac pour voir qu ce qui se passe. Puis, c'était drôle parce que tu ne voulais pas faire ta scène parce que. Euh, premièrement, tu étais content d'avoir des scènes, puis tu n'allais pas mettre un train sous parce que ça va, tu pouvais t'acheter plein, plein de cochonneries pour 25 scènes dans ce temps-là donc c'était des sous-noirs en fin de compte des scènes qu'on mettait là-dessus puis c'était drôle parce que quand le train passait tu sais, on disait, ben, si on met plusieurs, trains, plusieurs scènes, ça va se faire on a peur que ça fasse dérailler le train <rire> mais une scène, tu sais, ça ne change pas grand-chose mais plus tard, on a entendu parler que si on en aurait mis plus il y a des grosses chances qu'il déraille parce que là, il est appuyé dans. La... ça a fait glisser en tout cas. Mais après ça, c'est à s'assurer de... de retrouver à Christite Seine parce que le train, c'est à bien long, là. Tu sais, L'engin le, le, ça dessus. Après ça, les wagons, mais là, il fallait que tu tosses parce que tu ne pas être trop proche de la tête. Puis s'il y aurait eu des débris, en tout cas. Après ça, tu as, tu, le problème, c'était de retrouver ta scène dans le gazon, près, près du, euh, de la voie ferrée. Donc, c'était des, des pratiques. Comment je produis ça? Ben, c'était le bon temps parce que ça euh, ne pas de faire de la bicyclette, puis même faire de la bicyclette. Bien souvent, on se tu recyclais le bicycle d'un autre et la roue t'accroche, puis tu essaies de trouver d'autres roues. Bien souvent, c'était fait avec trois ou quatre bicycles pièces de BC. Puis, tu les routes étaient, ben, la majorité des routes dans la communauté, à part que la route principale, c'est en gravelle. Ça veut dire que tu n'avais pas bicyclette en gravel Tu sais, Des fois, tu avais à peu près à faire. C'était assez ardu, ça te tente à moins. Mais à part ça, les, les, un autre aîné que j'allais visiter, euh, il y avait Jean-Marie euh, M. Sadoc, justement. Uh, puis Jean-Marie, lui, c'était lui, son époux, c'était deux de la même, de, du même nom. Puis eux autres, c'était lui, fabriquaient, ils préparaient du frein pour faire des paniers. Donc, euh, tu avais là aussi, puis c'était, tu sais, ça sentait le frein, ça sentait le foin. Puis. Lui, il y, avait, bien, il y avait déjà plusieurs enfants, donc euh, on ne pouvait pas les visiter autant qu'on voulait, mais moi, j'en profitais quand je le voyais dehors, en dehors de la maison chez lui. là, j'allais poser des questions. Comment qu'on fait pour le frein? Qu'est-ce que c'est? -ce tu sais, Jean-Marie, quand, quand l'arbre pourrait choisir un frein, comment tu fais ça? Tu sais? Puis là, ben, il disait à Réjean, il dit, premièrement, tu, le frein, tu y vas quand la sève monte. Donc, tu y vas tant le temps que les, euh, le baisse, comme pour le boulot, c'est tu sais, quand les, les, les, les mouches à feu sortent, euh, les boulots vont, euh, sont plus faciles à plumer, comme on dit. Je ne sais pas pourquoi qu on dit plumer, parce qu'on ne pour un boulot. Puis, pour le frein, bien ça, c'est quasiment tout le temps, mais le meilleur temps, c'est en été. Donc, il dit, tu choisis ton frein le plus, qui est le plus droit possible. Puis, tu fais la même affaire. Tu fais le match. À place de tirer l'écorce, comme on faisait sur l'érable, tu fais un match en bas. Tu enlèves une pointe. Puis là, tu peux voir si les couches s'enlèvent facilement parce que le frein, il y a à peu près, euh, comme on dit, l'âge du bois, tu as je ne sais pas peut-être quoi, un 6 pouces, des fois 8 pouces d'épais de, de couches successives qui ont environ quoi, 3 ou 8. Euh, donc, quand tu enlèves le petit morceau en bas de l'arbre, ben, tu cognes dessus. Si les morceaux se décollent bien, parce que c'est dans le temps de la sève, ben, ton frein va être bon pour, en euh, fin de compte, pour le battre, pour en fabriquer des, euh, des, des éclisses pour faire des paniers. Mais, une autre anecdote qui m'est arrivée, dit, je m'as toujours bien laissé, moi aussi. Oui. OK, Régent, on va prendre une petite pause pour qu'on en revient dans 45 secondes. OK.